Ça peut-être un, enfin, J'imagine que ton pote va me sortir la même chose <rire> euh, Non, il ne le sortira pas. Non, je, je sortirai, je... Je m'appelle Aurélie Palovic. Euh, dans la série To Become, je joue le rôle de Lisa, l'ex d'Alex. Voilà, l'équipe est vraiment géniale. L'ambiance est au top. On, on, vraiment, on s'amuse on s'amuse beaucoup et je pense ouais, qu'il y, qu y aura de vraiment de très belles images. Il y a 9 mois, j'étais en Inde pour un reportage ouais, euh... sur les figurines du Bengale. C'était une soirée arrosée, voilà, on a fini ensemble, on s'est bien entendu, on a tutoyé les étoiles, tous les deux. Euh... Oh là, ben, ah ouais, j'aurais pu dire ça, appliqué, ça oh Alors, yeah. t'as oh tutoyé ouais, yeah. ouais. les étoiles Ouais, t'as les étoiles. Ça, vraiment fait Je m'appelle Cédric Spinassou, tournage, ça s'est très très bien passé. Alors, j'ai pu tâter les, les biscottos de, de Mickaël et je peux dire que du béton quand je tapais comme ça bam bam sur ces biscoto je fais aïe ma main c'était la dernière session ça les gars <musique>